Dis-moi, princesse, je peux te demander un truc concernant la chaîne Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a T'as regardé les sujets que je t'ai passé Putain putain Ouais, je l'ai lu. Je me demandais juste si c'était vraiment nécessaire d'aller autant dans les détails. Putain, des trucs comme graisse sexuelle, mais moi je sais pas ce que ça veut dire. Puis c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes les nuances du genre. Est-ce qu'on donne pas un peu le bâton pour se faire battre Est-ce qu'on devrait pas... Plus axé sur la tolérance et aborder des thèmes plus généraux qui vont être plus parlants pour les gens. Est-ce que tout ça, ça fait pas trop de vocabulaire au final On fait pas des vidéos, qu'est-ce que c'est pour juger, mais pour expliquer aux gens euh, des termes qu'ils sont susceptibles de rencontrer tout en véhiculant un message de tolérance. Euh, le vocabulaire, on l'invente pas, il est déjà là à la base. Je sais bien, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'utiliser et de le mettre en avant, je veux dire on en a pas besoin dans la vie de tous les jours. Même toi, même moi, on en a pas besoin pour aller chercher notre pain et pour aller prendre un café. T'as raison là-dessus mais la boulangère elle a quand même besoin de savoir si elle dit bonjour monsieur ou bonjour madame. Et le mec qui va avoir envie de t'aborder dans le café va avoir envie de savoir s'il y a moyen que, ou si tu vas être de toute manière pas intéressée parce que t'aimes pas les garçons. Dans le cas du mec, je peux tout aussi bien ne pas être intéressée, mais quand même les hommes, hein, c'est pas. Je ne dis pas le contraire, mais disons que de base, si t'es pas retiré par les hommes. Il euh, n'y a aucun moyen pour que t'acceptes. Admettons. Mais on se mal pas avec une étiquette sur notre front avec écrit notre genre et notre relation sexuelle. Non, mais c'est justement en se renseignant sur la multiplicité des identités de genre et des orientations. Euh, qu'on peut se rendre compte de la diversité des êtres humains. Et donc, lutter contre ces automatismes qu'on a tous malgré nous, en présupposant que tout le monde est hétéro, qu'une personne avec une jupe et de la poitrine va être une femme, et qu'une personne en costard et cravate va être un homme. Ouais. Il faut voir ce que tu appelles des identités comme des nuances de couleurs, des nuances de bleu par exemple. C'est vrai que dans la vie quotidienne, t'as juste besoin de savoir si ton pantalon marron il va avec ta chemise bleue ou ta chemise bleue foncée. Tu t'en fous de savoir si c'est bleu roi, bleu ciel, bleu électrique, bleu scient, bleu saphir. C'est pareil avec le genre, tu veux juste savoir si en t'adressant à la personne, tu vas plutôt dire elle, il, yel, un autre pronom. T'as pas besoin d'en savoir plus pour faire ta vie, et c'est pareil pour tout le monde. Tu vois, toi-même tu l'admets, on en a pas besoin de tout ce vocabulaire. Même toi, même moi qui sommes directement concernés, on en a pas besoin. Est-ce qu'on devrait pas plutôt apprendre aux gens qu'il faut se foutre des étiquettes plutôt que de le leur expliquer. Justement, nous, nous n'avons plus besoin d'étiqueter tout ce qui nous entoure parce qu'on est déjà sensibilisés. Évidemment, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais disons que le gros du travail est fait. Je pense que l'acceptation de quelque chose d'inconnu passe d'abord par la compréhension. Et justement, pour comprendre, on a besoin d'un vocabulaire spécifique. Pour reprendre la métaphore des couleurs, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, t'as pas besoin de connaître le nom de toutes les nuances de bleu. Euh, mais si tu te mets à faire de la déco, t'as intérêt à faire la différence entre le bleu Klein et le bleu Sian, parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes. Pour pousser encore plus loin, on peut prendre l'exemple du graphiste qui a besoin des codes couleurs en HTML avec le dièse et puis les chiffres et les lettres. Quand on parle de genre et de sexualité dans un contexte de spécialiste, euh, forcément, on va avoir des mots que la plupart des gens vont juger barbares. J'admets. Mais pour moi, il y a une contradiction entre notre discours avec des mots que beaucoup de gens vont considérer comme compliqués, qui vont penser que c'est carrément la même chose, etc. Et le message qu'on veut faire passer, à savoir euh, bah, que chacun et chacune accepte l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est pas incompatible, on se positionne plus ou moins comme des spécialistes, même si c'est pas le cas, c'est comme ça qu'on est perçu. On reproche pas à un mec qui fait de la vulgarisation scientifique d'utiliser des termes comme électromagnétisme, physique quantique, protons, neutrons, fission nucléaire. Certes, les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément tout ce vocabulaire à la base, mais justement, le vulgarisateur, il est là pour expliquer les termes. Et ben nous, on va parler de orientation romantique, identité de genre, non-binaire, etc. Quand on veut parler d'un sujet, on est précis sur les termes. Et si le public ne le connaît pas, eh ben on les explique. J'estime qu'on n'a pas à prendre les gens pour des cons. N'importe qui est capable de retenir du vocabulaire. Et oui, mais du coup, où est-ce qu'on met la limite de la vulgarisation Pour reprendre ton exemple avec ton physicien, on explique en gros ce qui se passe mais après euh, on rentre pas dans les détails des calculs mathématiques, etc. que personne ne comprend. Jusqu'où il est nécessaire d'aller dans les détails À quel moment on s'arrête C'est une bonne question. Pour nous, on est encore sur des concepts qui sont très larges donc on n'a pas besoin d'aller non plus énormément dans les détails. Mais c'est vrai qu'au vu de notre objectif qui est éduquer et sensibiliser, il y aura peut-être des choses dont on parlera pas, ou alors euh, on fera que les évoquer. Ou alors, il faut avoir conscience que ces vidéos qui seront éventuellement sur des sujets très précis s'adresseront pas forcément à tout le public, mais à un public qui va être restreint et surtout déjà sensibilisé et déjà au courant de pas mal de choses. Je suis pas du tout pour cette solution, je trouve qu'on devrait rester sur notre ligne directrice. Le problème, c'est que pour le moment, on est un pas très nombreux sur le créneau et du coup on attend de nous à ce qu'on parle de tout. Faut pas se laisser faire et rester cohérent avec l'objectif qu'on s'est donné, à savoir s'adresser au grand public. Après on peut aussi espérer que, à force de regarder nos vidéos, les gens auront plus de connaissances et du coup ils pourront aborder des sujets beaucoup plus précis. En gros dans ton esprit, euh, les, les abonnés pour regarder les vidéos sur les thèmes généraux, gagner des XP, monter le niveau et ensuite pouvoir accéder à des vidéos encore plus compliquées quoi. J'aimerais bien. C'est trop optimiste. Sans doute, mais je pense pas que ce soit vraiment un défaut. En tout cas, pour revenir à notre affaire, je te soutiens dans ta démarche qui aide d'expliquer du vocabulaire pour que les gens ensuite puissent mener des vraies réflexions sur les sujets qu'on aborde. Mais sache que je serai quand même là pour te freiner si jamais je pense que tu vas trop loin avec le vocabulaire dans un contexte éducation et sensibilisation. Et un jour je ferai une thèse sur la non-binarité avec plein de mots barbares. Si ça te fait kiffer. Coucou, c'est Cordelia, sans maquillage, sans perruque. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que cet épisode vous a plu. Euh, je tenais à me mettre à la fin de la vidéo sans maquillage, sans, sans rien, euh, pour pouvoir vraiment bien faire la, la distinction. Euh, donc, dans les épisodes euh, un peu débat, euh, je vais m'arranger pour présenter deux opinions sur un point de vue, donc à l'aide de prince et de princesse. Euh, ce ne sont pas forcément mes opinions, Là, il euh, y avait un peu de moi, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Ils, peuvent avoir, ils pourront avoir des opinions très variées, euh, parce que le but, c'est de lancer la discussion, euh, et non pas d'imposer un point de vue. Euh, donc bon, même si des fois, il y aura peut-être euh, un vainqueur dans les vidéos, euh, le but, c'est aussi de vous proposer de débattre de ces questions-là. Euh, entre vous, avec moi si vous le voulez, mais bon, euh, entre vous, vous pouvez aussi très bien vous en sortir. Euh, voilà, c'est lancer la discussion, euh, vous proposer différents points de vue, de manière à ce que vous puissiez euh, construire votre avis. Euh, donc voilà, euh, je ne vous impose pas l'avis de princesse, je ne vous impose pas l'avis de prince non plus, c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, je vous invite tous à postez dans les commentaires et à réagir entre vous, ne pas hésiter à commenter les commentaires des autres personnes, peu importe si je commente ou pas, c'est pas important. Euh, tout ça pour bah, discuter de cette question, est-ce qu'il y a trop de vocabulaire LGBT ou pas. C'est une question qui se pose, c'est un reproche qui est parfois fait, etc. Je pense que, c'est quelque chose dont on peut parler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, d'aller voir mon autre chaîne où je parle de livres, et pourquoi pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, c'était Cordélia pour Prince et Princesse.